Salut salut Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour parler hygiène et soins du corps en utilisant un minimum de produits qui soient bons pour l'environnement, pour la santé et tout et qui soient pas trop chers Parce qu'en général dès qu'on va dans la cosmétique bio, les prix peuvent monter très très vite alors qu'il y a des manières très très simples d'avoir une routine hygiène et beauté avec juste 4 produits. Donc je vous ai sorti les 4 produits qui pour moi sont un peu le minimum, et moi honnêtement j'en utilise quelques autres que je vous citerai après, mais pour moi ça c'est un petit peu l'indispensable. Donc vous avez le vinaigre de cidre, des graines de lin pour faire du gel de lin, du savon noir et de l'huile de coco. Alors je vais commencer par parler produits d'hygiène un peu de base, enfin, ce que moi j'appelle de base, c'est-à-dire bah, se laver, hydrater sa peau, se laver les dents... Euh, un déodorant. Je me pencherai pas dans cette vidéo sur tout ce qui est shampoing et soins des cheveux. Je ferai une vidéo à part pour ça parce que j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue et qu'il y a pas mal de choses à dire. Mais si vous êtes intéressé par savoir comment euh, on peut se laver les cheveux avec euh, soit un œuf, de la farine de pois chiche, de la farine de seigle, qu'est-ce que, bah, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications en appuyant sur la petite cloche en bas pour être au courant euh, des prochaines vidéos. Et ensuite dans la deuxième partie de la vidéo je reviendrai un petit peu sur plein d'autres choses On peut aussi avoir besoin au quotidien, genre des maquillants, des masques, des gommages, des baumes à lèvres ou pour faire pousser ses cils ou des choses un peu plus... Alors avant de commencer, moi, ma philosophie un petit peu sur tout ce qui est cosmétique et même cuisine, produits en général, c'est que moins il y a eu de transformation, plus le produit est brut, plus on a de chance qu'il y ait moins de merde dedans et on n'a pas besoin de faire confiance éventuellement à la marque pour s'assurer euh, de bons processus euh, de production etc ça nous préserve pas de tout mais quand on connaît toutes les merdes qu'il y a euh, dans les produits qu'on utilise au quotidien moi c'est vrai que c'est comme ça que je fais un peu le tri parce que j'ai pas forcément le temps ni l'envie en fait d'aller regarder le détail de toutes les compositions. Donc je vais avoir tendance à me diriger vers des produits simples avec peu d'ingrédients voire un seul ingrédient. Et puis souvent ça permet d'avoir de la cosmétique bio ultra pas chère. Parce que la cosmétique bio euh, ça coûte très cher. Et en plus le label bio sur les cosmétiques est un label qui va être que sur les pesticides. Vous avez tout un tas de produits qui sont naturels, en tout cas où il n'y a pas eu de pesticides pour les produire, mais qui sont pas bons pour nous et qu'on retrouve dans les cosmétiques bio. Donc voilà, comme ça me gonfle un peu de faire le tri, alors il y a des youtubeurs et youtubeuses qui le font très bien et je vous mettrai en barre d'infos d'autres chaînes à aller voir si jamais ça vous intéresse. Mais moi voilà, je préfère prendre des produits bruts ou le moins transformés possible. Et en plus, contrairement à ce qu'on peut croire au début quand on se lance là-dedans et qu'on commence à se renseigner, c'est que ça peut être très simple comme routine. Parce qu'en fait, quand vous allez euh, suivre des gens qui sont passionnés et qui vous racontent plein de choses sur la cosmétique, en général, c'est des gens qui aiment prendre du temps pour euh, faire des recettes, pour tester des choses, etc. Et souvent, vous avez des recettes avec euh, plein d'ingrédients que vous savez pas forcément où trouver. Alors moi, je vais vous proposer quelque chose où, globalement, en tout cas, ces 4 ingrédients-là, vous les trouvez euh, dans n'importe quel magasin. Alors on va d'abord parler hygiène. Alors moi, ce que j'utilise, c'est du savon noir. Euh, vous pouvez aussi prendre du savon de Marseille, enfin, voilà, c'est un peu des savons de base assez doux. Le savon noir est encore plus doux pour la peau que le savon de Marseille. Et c'est un savon qui est assez concentré, donc en achetant une grosse bouteille comme ça, vous en avez pour très longtemps. Moi, pour que ce soit plus simple, dans ma douche, je l'ai transféré dans un petit flacon, Puis c'est plus facile à emporter aussi si vous portez en week-end ou quelque chose comme ça. Et donc vous en mettez très peu. Ça mousse pas beaucoup parce que en général quand ça mousse beaucoup, c'est qu'il y a des additifs dedans qui font mousser. Oui ce que j'ai pas précisé c'est que ce savon noir euh, c'est du savon noir pour la peau, c'est du savon noir cosmétique, c'est pas le savon noir euh, qu'on utilise euh, pour faire le ménage euh, à la maison. Il est quand même moins abrasif et plus doux pour la peau. Mais voilà, moi si j'utilise le savon noir, c'est aussi parce que je préfère l'odeur par rapport à l'odeur du savon de Marseille. Et l'avantage du savon noir, c'est que vous pouvez aussi l'utiliser si vous avez besoin de faire prendre une douche à vos chats. Parce que vous ne pouvez pas utiliser n'importe quoi pour laver vos chats, ils n'ont pas les mêmes sensibilités que nous. Et le savon noir, ça convient très bien. Alors après, je précise, les chats c'est quand même un animal qui a l'avantage d'être auto-nettoyant voilà il passe sa journée à se laver tout seul donc il n'a pas besoin de douche il n'a pas besoin qu'on qu le lave etc c'est plus pour les cas extrêmes ou alors des fois ça va être pour retirer des puces s'il en a ou alors s'il va se rouler quelque part et qu'il revient vraiment dégueu moi les seules fois où j'ai eu besoin d'utiliser ça pour mes chats j'en ai juste mis un petit peu sur un gant c'est quand voilà si vous êtes propriétaire de chat peut-être vous avez déjà eu cette mésaventure mais le chat qui fait caca mou et que ça colle au poil Il y a madame qui est là-haut. Donc voilà, celui-là convient pour les chats, mais à utiliser que dans des cas d'extrême urgence. En déodorant, j'utilise le vinaigre de cidre. Alors pareil, j'ai un autre petit flacon où j'ai mis, mis un cinquième, on va dire, de vinaigre de cidre et que j'ai complété par de l'eau. Donc, euh, c'est. Euh, voilà. Donc, j'ai un flacon comme ça dans ma salle de bain de vinaigre euh, de cidre dilué. Alors, avant, euh, j'avais mis un, un embout spray et c'était vachement plus pratique. Sauf que je ne vous conseille pas d'acheter les embouts spray de chez Aromazone parce qu'ils sprayent pas très bien du tout. Donc maintenant euh, j'ai mis un bouchon simple et euh, je le mets sur un coton euh, et ensuite je l'applique euh, au niveau de mes aisselles. Le vinaigre de cidre c'est un super désodorisant, un antibactérien etc. Alors prenez bien du vinaigre de cidre pour la peau parce que le vinaigre blanc il attaque un peu plus, on le garde plus pour euh, la maison. Et moi j'utilise du coup des cotons lavables. Alors les cotons lavables vous n'êtes pas du tout obligé de les acheter euh, à 5€ le coton dans les magasins bio hein. Euh, vous pouvez soit réutiliser le tissu éponge que vous avez utilisé pour éventuellement faire votre culotte de règles, comme dans la vidéo que j'avais faite là-dessus, ou alors vous pouvez découper une vieille serviette de toilette éponge, vous la découpez en petits carrés ou en petits ronds. Éventuellement, si vous avez une machine à coudre, vous surfilez le bord pour pas que ça s'effiloche, mais en vrai ça s'effiloche pas énormément ce genre de tissu. Et souvent, si c'est une vieille serviette, tout ce qui est euh, produit un peu nocif qu'on peut trouver dans les tissus, une fois que le tissu est lavé et relavé et plein de fois, il euh, n'y en a plus. Donc, euh, donc même pas besoin de prendre un coton bio ou quelque chose comme ça. Euh, ce qui est responsable des mauvaises odeurs en général, c'est les bactéries qui s'accumulent sur la peau. Et donc du coup, le vinaigre est à la fois un désodorisant et un antibactérien. Après, je vous promets pas un déodorant efficacité 48 heures. Hein, moi, euh, si je vais au boulot et que j'enchaîne sur une soirée sans passer chez moi, souvent... Euh, je vais emmener un petit flacon et avant de partir à ma soirée je vais en remettre un petit peu mais voilà je trouve pas ça très contraignant sachant que les déodorants s'il y a un produit que je conseillerais de vraiment prendre en bio ou faire vraiment attention à la composition c'est vraiment les déodorants parce qu'il y a énormément de trucs cancérigènes là dedans et puis quand on en retire un euh, on en met un autre enfin bon c'est moi j'ai pas du tout confiance et si vous avez peur que ça laisse des odeurs de vinaigre l'odeur du vinaigre part très très vite alors déjà il est dilué là dans 5 fois son volume d'eau, mais vraiment euh, l'odeur part très très vite en séchant sa part et il euh, n'y a aucun souci avec ça. Moi j'ai aussi testé la recette que vous trouvez un peu partout quand vous cherchez euh, déodorant, bio, efficace, euh, fait maison c'est de mettre une dose de bicarbonate de soude, une dose de. Coucou Une dose de euh, maïzena et je crois que c'est deux doses d'huile de coco. Et donc vous mélangez tout ça, ça vous fait une espèce de crème à mettre sous les aisselles. C'est hyper efficace. Moi, pour le coup, quand il y a des périodes un peu de stress, euh, je pue, hein, on peut le dire, je pue assez fort. Donc euh, le déodorant, c'est quelque chose d'important. Il y en a qui disent on peut s'en passer, la peau s'autorégule, tout ça. Très contente pour les gens qui arrivent, moi non. Donc le bicarbonate de soude, c'est ultra efficace. Mais pour les 10% des personnes, il va causer quelques irritations à la longue, même en prenant du bicarbonate de soude alimentaire qui est plus fin que celui utilisé pour, les... pour la maison. Et donc moi je fais partie de ces 10%. Et donc au bout d'une semaine d'utilisation, je vais avoir euh, des plaques rouges au niveau des aisselles, ce qui n'est pas de top. Donc cette recette magique, je la garde éventuellement pour euh, le jour de l'an où je sais que euh, je vais danser et transpirer avec des gens jusqu'à 5 h du mat', Enfin, ou dans des occasions particulières comme ça, où, où je préfère être sûre que euh, quand je vais faire des câlins à mes potes en fin de soirée, euh, ils soient autant contents que moi euh, de m'avoir dans les bras. Hein. Donc je l'utilise vraiment une fois de temps en temps comme euh, Joker euh, miracle. Ensuite, en dentifrice, moi j'utilise euh, l'huile de coco. Alors l'huile de coco, elle, elle est antibactérienne. Alors il faut savoir que le brossage des dents, euh, ce qui fait l'efficacité, c'est le côté mécanique avec votre brosse à dents. Et le dentifrice, euh, ça va accompagner, ça va aider euh, à des incrustés, etc. Et donc en fait, toutes les huiles ont une texture qui aide à euh, retirer les impuretés euh, sur les dents et retirer tout, tout ce qu'il y a à retirer sur les dents. Donc vous pouvez théoriquement vous laver les dents avec n'importe quelle huile. Je vous conseille quand même par expérience de prendre une huile qui est blanche, parce que quand tu te retrouves, j'ai déjà fait à l'huile d'olive, hein, tu te retrouves avec les dents toutes jaunes, ça fait bizarre. Après, tu rinces il n'y a plus rien, hein, mais c'est psychologiquement, c'est quand même... Et l'huile de coco a l'intérêt d'être aussi antibactérienne. Moi, je l'ai mis dans un petit pot comme ça, euh, que je mets dans ma salle de bain, et euh, je vais euh, tremper ma brosse à dents dedans, et me euh, laver les dents avec. C'est pas bien de tremper sa brosse à dents directement dedans, c'est mieux de prendre une petite cuillère et de poser sur sa brosse à dents, parce que euh, la brosse à dents, c'est plein de bactéries, et donc euh, voilà. Mais je suis toute seule chez moi, alors je le fais. Mais ne faites pas comme moi, vous êtes prêts. Et je voudrais dire un mot sur toutes les recettes qu'on trouve de dentifrice euh, maison, qui utilisent des argiles, du charbon, et surtout du bicarbonate de soude. C'est abrasif pour vos dents, faites attention, c'est pas utilisé au quotidien. Et moi clairement, euh, là je sors de chez le dentiste parce que j'ai mon troisième bout de dent qui a pété, euh, parce que, ayant été boulimique et ayant fait trois ans et demi à peu près euh, de vomissements une à deux fois par jour, ça a bien attaqué mes dents, et donc euh, mon objectif c'est pas du tout d'avoir les dents blanches, mais c'est d'avoir de, encore des dents à 40 ans, si vous voyez ce que je veux dire, j'aimerais bien... Donc du coup, je privilégie ce qui est très doux et je cherche pas du tout à avoir des dents blanches. Mais, euh, mais tout ce qui est bicarbonate, charbon et argile, ça a fait ses preuves sur le blanchiment des dents. Juste, n'en utilisez pas trop. Faites ça ponctuellement parce que euh, tout soin euh, blanchissant est potentiellement euh, abrasif pour vos dents. Après, j'ai vu à des endroits que l'huile de coco pouvait aider à blanchir les dents. Moi, je, je vous avoue que j'ai pas vu particulièrement de différence. Mais... Ensuite, pour nettoyer mon visage, j'utilise aussi du vinaigre de cidre. Donc pareil, je, je prends le même flacon, je l'en mets un petit peu sur un coton et je me l'applique sur le visage. Donc le vinaigre de cidre, ça a une action purifiante, ça aide à rééquilibrer le pH de la peau. Et diluer comme ça, c'est pas du tout abrasif pour, pour la peau, c'est vraiment bien. Voilà, pareil, pour prendre soin de votre peau, je vous déconseille tout ce qui est l'avant un petit peu agressif. Moi je sais que j'ai eu la peau grasse pendant très longtemps et j'avais tendance à me décaper la peau quand, euh, quand vous utilisez des trucs qui lavent en profondeur tous les jours. Euh, votre peau va produire encore plus de sébum. Donc faites attention à ce cercle vicieux, il y a un moment il faut, il faut en sortir et utilisez des choses douces pour votre peau, même sur les peaux grasses et, euh, et à imperfection. D'ailleurs, le vinaigre il me semble qu'il a aussi une action sur euh, l'acné, Enfin, son côté antibactérien en fait aide. Euh, J'essaye de faire un gommage quand j'y pense par semaine euh, pour nettoyer plus en profondeur et retirer les cellules mortes, mais sinon au quotidien c'est vraiment le vinaigre que j'utilise. Ensuite en crème hydratante, alors il faut savoir qu'une crème hydratante du commerce en général, il y a deux actions principales dedans. Votre peau elle a besoin d'hydratation et de nutrition. Alors l'hydratation bah, ça va être de l'eau tout simplement, euh, l'eau qu'il y a dans la peau. Et il y a euh, toute une partie nutrition, alors la nutrition c'est tout ce qui est qui va renforcer votre film hydroliptique, je crois que c'est comme ça que ça c'est comme ça que ça s'appelle enfin, c'est en gros le, le gras qu'il y a sur la peau et qui permet de retenir l'hydratation à l'intérieur de la peau et donc suivant sa peau, suivant ce qu'on mange, oui parce que ce que j'ai pas précisé, c'est que pour avoir une belle peau ça passe aussi par l'alimentation Voilà et que vous avez beau mettre tout ce que vous voulez sur votre peau, si de l'intérieur elle a pas ce qu'il lui faut, forcément ça va se voir sur la peau, ou pas, il y a des gens qui ont de la chance, mais voilà, donc pour faire simple, manger assez de fruits et légumes pour avoir les vitamines, manger assez de gras végétal, donc tout ce qui est huile hum, crue, et tout ce qui est oléagineux, amandes, noix, etc. Et puis surtout, boire beaucoup d'eau. Donc voilà, je disais, il faut au moins un hydratant et quelque chose qui nourrit. Donc tout ce qui nourrit, ça va être tout ce qui est huile, en fait. Vous avez sûrement déjà entendu parler de mettre de l'huile sur sa peau. Hein. Même quand on a la peau grasse, alors on ne va pas mettre de l'huile d'olive, parce que l'huile d'olive, c'est... Très épais et euh, très gras comme huile. Il euh, y a des huiles qui sont dites sèches, euh, donc qui ne laissent pas un film gras euh, sur la peau. C'est le cas de l'huile de coco. Euh, moi, j'utilise aussi euh, de l'huile de jojoba. Alors, huile de jojoba et huile de coco, je vous en parle parce que c'est celles les plus citées comme, euh, comme convenant à un peu tous les types de peau, parce qu'elles sont assez proches en termes de composition du sébum, du film euh, hydrolyptique de la peau. Et, euh, et donc elles conviennent à pas mal de monde. Oui, comme les crèmes hydratantes, il euh, y a des marques qui vont mieux vous convenir à vous, des produits qui ne vont pas vous convenir alors qu'ils conviennent à votre pote. Les huiles et euh, les hydratants, c'est un peu pareil, il faut tester. Et puis il y en a qui nous réussissent mieux que d'autres. Moi, je n'ai jamais eu de catastrophe. Euh, genre, je n'ai jamais eu une huile qui me donne plein de boutons ou des choses comme ça. Après, j'ai eu des huiles qui avaient un meilleur résultat sur moi euh, ou pas et typiquement l'huile de coco euh, beaucoup de gens l'adorent du coup je vous la mets mais moi euh, je préfère largement l'huile de jojoba et en vrai c'est celle-ci que j'utilise pour euh, ma peau et là je viens de finir mon huile de jojoba donc du coup je vais passer à l'huile de cameline je sais même plus, bon c'était l'idée d'essayer de, de trouver une huile qui se trouve dans mon magasin bio sans avoir besoin d'aller sur Aromazone parce que à chaque fois que je vais chez Aromazone j'achète beaucoup trop de choses par rapport à ce que j'avais prévu parce que c'est pas très cher et il y a plein de choses euh, quand on aime bien tester des choses où on a envie de tout tester. Donc mon but c'est de ne plus avoir besoin d'aller chez Amazon et pouvoir acheter tout à côté de chez moi. Donc je teste une autre huile en ce moment et puis je vous dirai ce qu'il qu en est. Alors après vous pouvez vous renseigner sur les types d'huiles à utiliser en fonction de vos, votre spécificité de peau. Donc j'ai dit euh, jojoba et coco ça marche un peu pour tout le monde. Je crois que la sésame, l'huile de sésame, elle marche aussi pas mal pour tous les types de peau. Après les spécifiques peaux grasses, vous avez l'huile de noisette par exemple, je sais que je l'avais testée un moment. Pour les peaux sèches, vous pouvez prendre des huiles qui sont un peu plus épaisses comme l'huile de germe de blé, l'huile d'argan, même un beurre comme du beurre de karité ou des choses comme ça. Je sais que pour les peaux matures euh, ou les peaux ridées qui manquent d'élasticité, euh, celle qui est souvent recommandée, c'est l'huile de bourrache. Mais en vrai, même l'huile de jojoba ou l'huile de coco ou d'autres ont vachement de propriétés sur l'élasticité de la peau. Sur les peaux acnéiques, vous en avez aussi pas mal qui agissent euh, sur les imperfections. Comme je vous ai dit, l'huile de coco, elle est antibactérienne. L'huile de jojoba aussi est pas mal recommandée sur les peaux acnéiques. Enfin voilà... N'hésitez pas à chercher sur internet propriété des huiles végétales selon son type de peau et vous allez trouver plein d'informations. Et ensuite pour la partie hydratation, donc moi j'utilise du gel de lin. Alors vous avez peut-être entendu parler du gel d'aloe vera, souvent c'est un peu les deux gels dont on parle, on parle surtout du gel d'aloe vera, mais il coûte assez cher. Alors que le gel de lin, vous achetez une boîte comme ça de gel de lin pour 2€, il est bio et vous en avez pour toute l'année <rire> deux, deux gels de lin à fabriquer. Donc, vous prenez euh, deux cuillères à soupe de, de graines de lin que vous allez mettre dans une passoire, elle-même dans une casserole ou une poêle que vous allez recouvrir d'eau. Et il euh, faut laisser cuire un petit moment, jusqu'à ce. Enfin, pas trop non plus, puisqu'après euh, moi j'ai déjà, déjà cramé des poils comme ça. <rire> il, faut, euh, il faut en gros que ça épaississe un petit peu, enfin que l'eau épaississe un petit peu, mais pas trop parce que. De toute façon, euh, ça va se gélifier en refroidissant. Bon après, si c'est trop gélifié ou pas assez gélifié, c'est quand même hydratant, il faudra juste en mettre plus ou moins. Euh, voilà, pas... Vous n'avez pas raté votre gel de lin s'il est trop liquide ou trop... trop pâteux. Donc voilà, vous laissez refroidir. Par contre, ça se conserve au frigo. Donc c'est vrai que moi, quand je pars en week-end ou quelque chose comme ça, j'emmène pas le gel de lin, je prends que, euh, que l'huile. Et en même temps, je suis quelqu'un qui boit beaucoup, donc j'ai vachement plus besoin d'huile que d'hydratation. De... Que et donc après, vous appliquez le gel de lin sur la peau et ensuite euh, l'huile. Alors l'huile, vous en mettez pas des caisses, hein, vous en mettez une petite goutte au creux de la main que vous chauffez et ensuite vous appliquez. Et puis là, je vais vous passer un petit peu tous les détails sur tous les bienfaits du gel de lin ou du gel d'aloe vera qui ont quand même des propriétés relativement similaires pour un coût assez différent. Donc qui est très bon pour hydrater votre peau. Ça a un effet tenseur aussi. Quand on le met, ça ça sent. Quand il sèche, ça fait un truc un peu chelou comme ça, vous le testerez. Enfin, quand vous mettez de l'huile par-dessus, il n'y a pas du tout cet effet-là. Mais oui, donc voilà, ça prévient le vieillissement de la peau. Enfin, je ne sais plus, mais il y en a beaucoup des propriétés. Après, dans l'hydratation, euh, vous avez tout ce qui est miel. C'est vrai que ça, c'est des hydratants que je vais plutôt mettre dans des masques parce qu'ils coûtent un peu plus cher et puis si ça colle, c'est pas très agréable. Euh, donc au quotidien, c'est pas terrible. Par contre, euh, oui, vous avez aussi tout ce qui est yaourt, euh, lait, alors que ce soit végétal ou animal, hein, les, les deux fonctionnent. Mais au quotidien, moi, je vous conseille soit gel de lin, soit gel d'aloe vera. Ensuite, on a bientôt fait le tour de l'essentiel. Si je voulais dire un mot sur euh, tout ce qui est produit... Euh d'hygiène intime qu'on vend aux femmes. Alors le vagin, c'est comme les chats, c'est auto-nettoyant. Donc, on a besoin d'aucun produit spécifique pour aller se nettoyer à cet endroit-là. Juste, voilà, le jet de la douche que vous passez. En plus, c'est plutôt agréable, donc euh, voilà. La flore bactérienne euh, de votre vagin est assez complexe et bien foutue en elle-même, donc on la laisse tranquille, on ne la désinfecte pas. Et si jamais l'eau ça ne suffit pas et que vous avez des odeurs, n'hésitez pas à consulter un gynécologue parce que ça veut potentiellement dire qu'il y a une maladie ou quelque chose à vérifier. Ensuite, tant qu'on est dans l'hygiène du vagin, je vous rappelle que pour tout ce qui est menstruation, j'ai fait une vidéo sur les culottes de règles que je vous mets dans le petit i. Alors je fais comme les youtubeuses maintenant, je vais dire dans le petit i de ce côté là, vous pouvez retrouver la vidéo. Parce que j'ai enfin trouvé comment on le fait sur Youtube. Et j'espère que c'est du bon côté, hein. je crois que c'est de ce côté-là. Et il y aura, euh, courant février, je pense, une vidéo résultat euh, des tests, mais pour l'instant, ils sont plutôt concluants. J'attends euh, les retours d'une amie euh, qui va tester un modèle euh, encore plus absorbant pour voir si ça marche. Mais on en reparlera plus tard. Si vous voulez la suite, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, un autre truc qu'on ne sait pas, mais qui est auto-nettoyant aussi, si vous m'avez suivi comme les chats et comme le vagin, c'est les oreilles. Et oui euh, les cotons-tiges aujourd'hui on ne les utilise plus dans les hôpitaux euh, mais c'est vraiment plus recommandé euh, pour se laver les oreilles parce que ça a tendance à nous faire aller trop loin avec le coton-tige, euh, à faire des bouchons en fait, à pousser la, euh, les truc à l'intérieur de l'oreille plutôt que de les retirer. Donc ce qui est recommandé c'est juste euh, de prendre un gant euh, quand vous êtes sous la douche et de le passer dans tout ce qui est accessible avec un gant en fait pour retirer euh, ce qui vient euh, à la sortie et ne pas toucher à ce qui est à l'intérieur. Si comme moi psychologiquement vous aimez bien des fois vous gratter l'oreille ou retirer quand même un peu ce qu'il y a au bord, il y a ce genre d'instrument. Je sais pas si on voit bien. Bref c'est euh, une espèce de petite baguette en bois qui s'achète euh, dans les magasins bio. Et euh, ça permet de racler un petit peu... Voilà, vous êtes dans votre oreille et vous allez racler un petit peu comme ça euh, en rond autour, juste à l'entrée, vous n'allez pas trop loin. Et ensuite, vous le nettoyez et donc euh, vous n'avez plus besoin de coton-tige. Mais encore une fois, ce truc-là n'est pas nécessaire. Voilà, on a fini avec l'essentiel. Donc du coup, maintenant, je vais vous citer un petit peu d'autres trucs qui vont sortir un petit peu de... Alors moi je suis quelqu'un qui me maquille assez peu donc je ne suis pas passée euh, au maquillage bio ni au maquillage fait maison mais je sais que ça existe. Si un jour je m'y mets je vous ferai une vidéo là-dessus mais pour l'instant j'ai pas testé donc euh, je vous conseille d'aller voir d'autres chaînes euh, que je vous mets en barre d'infos. La petite Gabi je crois qu'elle en a fait. Enfin euh, bon je vous mettrai des, des choses en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Euh, pour le démaquillant comme beaucoup de personnes ça c'est de plus en plus mais euh, j'utilise euh, de l'huile Donc euh, là pour le coup ça peut être de l'huile de coco ou même de l'huile de jova ou n'importe quelle huile Là même l'huile d'olive euh, vous pouvez prendre En fait l'action, enfin euh, le, le gras ça va dissoudre le maquillage et ça marche super bien Pour tout ce qui est gommage de la peau donc ça je vous ai dit moi je fais ça à peu près une fois par semaine quand j'y pense Donc le gommage rien de plus simple vous prenez un truc euh, qui gomme donc ça peut être soit du sucre, euh, ça peut être du bicarbonate, mais c'est un petit peu... Ouais Non, ça peut être du bicarbonate de soude alimentaire. Ou euh, du mar de café, si vous, avez... si vous faites du café le matin, gardez le mar de café, ça a plein de propriétés. Et ensuite, à cette matière un petit peu euh, gommante, vous allez y ajouter euh, de l'huile, euh, juste pour que ça fasse une petite pâte facile à appliquer. Et vous vous massez avec ce truc-là sur la figure. Vous pouvez même euh, vous massez aussi les lèvres pour euh, gommer aussi les peaux mortes sur les lèvres. Et ensuite, vous rincez. Et moi, après le gommage, souvent, je fais le masque. Et le masque, en général, je fais un peu avec tout ce que j'ai dans mes placards et, euh, et mon inspiration du moment. Donc je peux y mettre... Et en général, je mets toujours un hydratant, quelque chose de nourrissant, plus d'autres choses qui ont des bonnes propriétés. Donc je vais mettre une huile, je vais y mettre éventuellement... Euh, une banane, euh, euh, du yaourt, euh, du lait végétal, éventuellement du gel de lin, euh, du miel, il y a, y a même on peut mettre des œufs. enfin voilà il y a plein plein de choses à mettre dans un masque. Ou alors même des poudres, sur, si vous allez fouiller du côté d'Aromazone vous êtes dans la merde parce que vous allez vouloir tester toutes les poudres. J'ai testé la poudre d'orange ce qui est vraiment pas mal et j'aimerais bien regarder si je peux en faire maison parce que ça a pas l'air trop trop compliqué. Et donc les masques je laisse poser 10 minutes, un quart d'heure ça dépend. Ensuite, pour prendre soin du contour des yeux, alors euh, tout ce qui est gel d'aloe vera et gel de lin, vous pouvez l'appliquer sur le contour des yeux. Ça, euh, votre gel de lin, il est au frais, donc euh, c'est du froid déjà. Le contour des yeux, il aime bien ça. Mais voilà, ça va être un bon soin le contour des yeux. Et vous avez aussi tout ce qui est huile un peu fine. Euh, alors l'huile de jojoba, ça marche. Euh, je sais que l'huile d'avocat aussi est recommandée pour le contour des yeux. Enfin voilà, il y en a quelques-unes comme ça que vous pouvez euh, mettre et que ça alourdisse pas euh, le regard. Donc, moi, comme je mets de l'huile de jojoba, bah, je la mets aussi sur le contour des yeux. Alors, pas trop proche de l'œil parce que, parce que l'œil, il euh, y a un effet de capillarité ou je sais pas quoi, mais que ça remonte quoi. Donc, euh, faut pas en mettre. Faut vraiment rester sur l'os en dessous et pas aller plus haut. Voilà, moi en ce moment, je me fais une petite cure euh, d'huile de ricin. Alors, l'huile de ricin, c'est très connue pour euh, la pousse des cheveux et des cils euh, et euh, le renforcement. Donc, euh, j'en mets un petit peu sur mes cils. Alors, après. Après, euh, l'huile c'est vraiment pas bon d'en mettre dans les yeux, donc si vous faites ça, faites vraiment attention à en mettre un tout petit peu et à retirer le surplus avec vos doigts après pour pas que ça déborde quoi. Et puis pour tout ce qui remplace euh, du, un baume à lèvres, ça va être comme la peau, sauf que là vous pouvez avoir les lèvres très sèches, donc vous pouvez y aller sur les huiles euh, grasses, donc l'huile de germe de blé, euh, même l'huile d'olive, ou enfin voilà, euh, l'huile de coco, enfin voilà, il y a plein plein d'huiles que vous pouvez mettre. Moi en ce moment je mets euh, tous les soirs je me mets un peu de miel avec un petit peu d'huile par-dessus. Le miel comme ça a des propriétés cicatrisantes euh, et hydratantes, ça marche hyper bien, alors mon problème c'est que moi, dès que ça va un peu mieux, j'ai tendance à arracher euh, les peaux, ce qu'il ne faut pas du tout faire, donc du coup à chaque fois ça, re... ça resèche et c'est re pas beau, etc. Donc vous pouvez beau mettre tous les soins que vous voulez euh, si... si vous arrachez vos peaux euh, de vos lèvres et que vous humidifiez en permanence vos lèvres alors qu'il fait froid dehors, elles vont être hyper sèches quoi qu'il arrive. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je peux utiliser au quotidien. Ah si, euh, j'avais noté aussi la question de l'épilation. Alors j'ai déjà testé l'épilation au sucre. Vous fabriquez à partir de sucre, de miel, de citron euh, votre cire épilatoire. Honnêtement, des fois ça a marché, des fois ça n'a pas marché. J'ai jamais eu la technique pour que ça marche à tous les coups. Je pense que c'est vraiment un coup de main à prendre si on a vraiment envie d'y arriver. Il y a plein de tutos sur internet. Voilà. Après, moi, c'est vrai que l'épilation, c'est quelque chose qui m'a toujours gonflé. Donc, je me suis pas acharnée dessus. Quand j'ai eu un peu de sous, euh, je me suis dit bon, ok, je me prends un budget euh, pour aller une fois par mois chez l'esthéticienne. Et comme je voyais que euh, mine de rien, mettre autant de sous euh, juste dans l'épilation, ça me saoulait, et que j'avais un peu de sous de côté, je me suis dit, et eh ben, je suis passée à l'épilation laser, en me disant, j'avance les sous, et maintenant, je mets euh, les sous que je mettais dans l'esthéticienne, je les mets. Euh, je les mets sur mon compte épargne euh, tous les mois pour, pour rembourser un petit peu ce que, ce, enfin, ce que j'ai déboursé. Alors, je sais pas si je vous recommande l'épilation laser. Dans tout ce que je me suis renseignée, j'ai l'impression que, en tout cas, le processus est assez superficiel et que c'est euh, surtout. Euh, on va cramer le poil en fait. Donc, moi, ça m'a assez convaincue pour me dire que c'était pas trop dangereux, mais on n'a pas des résultats sur le très long terme, donc j'ai pas envie de vous le conseiller ou pas. Bien sûr, la méthode la plus écolo et la meilleure pour la santé, c'est d'assumer ses poils. Maintenant, euh, on n'est pas du tout obligé d'assumer ses poils. On peut trouver sa moche euh, si on veut. On peut trouver sa moche euh, que ce soit à cause de la société ou pas. De toute façon, on fait ce qu'on veut avec son corps. On arrive à la fin de cette vidéo. Donc, vous avez compris, si vous voulez voir la même vidéo, mes version euh, lavage des cheveux et soins des cheveux, ou même sur l'hygiène de la maison, c'est prévu aussi, euh, n'hésitez pas à vous abonner. À activer la petite cloche pour les notifications. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très bientôt. Salut